Bienvenue dans ma caravane Quand on fait de l'ABA, il nous faut très vite trouver des renforçateurs. Car c'est ce qui va nous permettre de susciter la motivation dans les enseignements. Pas de renforçateurs, pas de conséquences positives, pas de motivation, pas d'ABA quoi. Pas de bras, pas de chocolat. Mais comment les trouver, comment les choisir, vers quoi aller Eh bien c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour monsieur, quel est le programme de la séance Le programme est un petit peu différent par rapport à d'habitude car il sera décomposé en deux vidéos. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation des différents renforçateurs et on verra ensuite dans la pratique comment évaluer les préférences. Et la semaine prochaine je verrai avec vous quelques règles à suivre pour que le renforcement soit efficace. Et aussi comment on évalue les renforçateurs. Vous êtes prêts C'est parti il existe deux types de renforçateurs. Les renforçateurs inconditionnés, ceux qui sont innés comme boire ou manger, et les renforçateurs qui sont conditionnés. Ce sont eux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors avant tout, vous vous demandez peut-être pourquoi on a besoin de renforçateurs. En fait, c'est assez simple. Quand vous démarrez un programme avec un enfant, il ne va pas forcément trouver de grandes motivations à suivre des apprentissages. C'est là que le renforçateur rentre en jeu. Il va permettre d'augmenter la motivation. Alors je vous vois venir. Ouais, mais après il sera dépendant du renforçateur. Euh, ben non parce que le but, quand même, c'est que la motivation qu'il aura pour les renforçateurs puisse se transférer sur une motivation plus naturelle, qu'il trouvera dans la vie de tous les jours. Et oui, parce que l'idée au final, c'est bien qu'il trouve du plaisir, simplement parce qu'il est capable de faire les choses. L'objectif à terme sera donc que les activités soient auto renforçante Mais au départ, on va utiliser des motivateurs externes. Cette petite parenthèse étant faite, rentrons dans le vif du sujet. Voyons un peu les différents types de renforçateurs que l'on peut utiliser. Les renforçateurs alimentaires. Apéro. Les renforçateurs alimentaires sont des aliments ou des boissons préférés Encore une fois, je vous vois venir Ouais, c'est du dressage, la BA, vous utilisez des renforçateurs alimentaires. Bon, alors, Melo, les attaques gratuites. Là. Et bien, si tu penses ça, va regarder ma vidéo sur le conditionnement opérant. Ce sera ça de gagner. Personnellement, quand je dois faire mes comptes... Oui, parce que je n'aime pas particulièrement faire mes comptes. Je me dis souvent, bon allez, je fais ça et après je me pose avec un petit café Pépouce. Bon, eh bien, je ne me suis pas auto autodressée avec du café. Hein. Et pourtant, j'utilise bien un renforçateur alimentaire au quotidien. Voici des exemples de renforçateurs alimentaires. Mais n'oublie pas, ce qui va te guider, ce sont les goûts de l'enfant. S'il est en surpoids, on essaiera plutôt des fruits ou des boissons pas trop caloriques. Et surtout, veille à donner de petites quantités. Sinon, il va vite arriver à satiété. Instamment, hein. si il sait un peu travailler. Une petite grosse quantité, ok mmh. Les renforçateurs sensoriels. On peut trouver des formes variées de renforçateurs sensoriels, comme les vibrations, les jeux de lumière ou de la musique. Parfois, les autostimulations stéréotypées de l'enfant peuvent te guider pour trouver le type d'objet qu'il pourrait aimer. Les enfants qui sont plutôt sur une autostimulation visuelle peuvent apprécier un circuit de billes ou un sablier à liquide. Ceux qui préfèrent les stimulations auditives seront peut-être plus attirés par des livres sonores ou des instruments de musique. Les enfants kinesthésiques qui aiment les sensations fortes bon bah ben, eux vont par exemple préférer euh, le trampoline etc voici quelques exemples mais la liste est loin d'être exhaustive il y a aussi beaucoup d'activités sensorielles à fabriquer soi-même et pour ça internet est une véritable mine d'or les renforçateurs tangibles les tangibles ce sont des objets que l'on manipule par plaisir alors là et eh ben il y a plein de tangibles qu'on peut utiliser les figurines les petites voitures toutes sortes de jouets quoi encore une fois essaye de varier un maximum tu peux aussi t'appuyer sur des personnages de dessins animés qu'il adore si jamais tu manques d'idées les activités plaisantes. Les activités renforçantes peuvent être des activités de tous les jours, comme la lecture, le dessin, mais ce sont aussi ce que l'on peut appeler des privilèges, comme être au premier rang, ou encore faire des sorties spéciales, comme aller à la piscine ou aux eaux. Le renforcement social. On pense tout de suite à des phrases comme Bravo, wow, ⁇ Bravo Waouh Super Yes !⁇ Bien ça. Et tu, je t'avais dit que arriverais. Allez, on le moment, s'il vous plaît. Cheese. Mais le renforcement social, c'est aussi la proximité, l'attention. Ils sont très importants et on va essayer de les combiner régulièrement aux autres renforçateurs. Au quotidien, tu es toi-même renforcé par les compliments et des félicitations. Ouais, c'est pas faux. Eh bien, n'oublie pas que le but, à long terme, c'est de pouvoir passer d'un renforçateur alimentaire, tangible ou autre, à quelque chose de plus discret. C'est pourquoi, en combinant régulièrement avec du renforcement social, on habitue l'enfant à ce que le renforcement social soit plaisant. En pratique, ça donne quoi Tu te dis, ok, il existe tous ces renforçateurs, euh, et moi je sais pas forcément ce qu'il aime. C'est pourquoi on va essayer d'évaluer ses préférences. faire des évaluations Alors, comment évaluer les préférences On peut utiliser le asking, ou encore appelé méthode indirecte. S'il parle, eh ben, on va lui demander ce qu'il aime, tout simplement. Mais oui, dis-nous, on veut bah, savoir. Allez, hein. vas Mais vas-y, dis-nous. Après, on peut aussi aller glaner des informations auprès des proches. Ils auront certainement tout un tas de suggestions à nous faire. Il existe aussi des questionnaires déjà tout prêts sur Internet, comme le RISD, je mettrai un lien en description. Ensuite, on peut évaluer par observation directe. On met différentes activités et renforçateurs potentiels en accès libre et on va enregistrer le temps passé sur chacun d'eux. De façon générale, pour l'évaluation des préférences, retenez qu'on ne met pas de contraintes particulières ni de restrictions. L'idée est de voir vers quel renforçateur potentiel il va se spontanément. Plus il s'engage dans une activité, plus il est probable que l'activité en question lui plaise. On peut aussi évaluer par essai ou encore appeler les « trial best methods ». Trial based methods. Ici encore, les renforçateurs sont gratuits. Oui, car on n'est pas encore dans des apprentissages. Là, pour l'instant, on cherche juste à savoir ce qu'il aime. Donc ici, les renforçateurs sont présentés à l'enfant selon une série d'essais. Cela permet d'avoir une idée sur les renforçateurs préférés versus les moins préférés. Bon, bah, il existe plusieurs techniques d'évaluation par essai. La première, c'est ce que l'on appelle le simple stimulus. Grossièrement, tu lui présentes un renforçateur et tu vois comment il réagit. Ensuite, on a le paire de stimulus. Je crois pas de commentaires désagréables sur mon accent anglais, ok C'est ce qu'on appelle aussi le choix forcé. Tu lui présentes deux renforçateurs potentiels et tu lui demandes d'en choisir un. Tu enlèves celui qui ne veut pas et tu recommences avec deux autres. Et enfin, on a le multiple stimulus. Sur le même principe, on présente trois renforçateurs potentiels au minimum et on lui en fait choisir un. Une fois que tu auras réuni les différents renforçateurs, il te faudra garder à l'esprit quelques règles pour que le renforcement soit efficace. Mais ça, c'est ce que l'on verra la prochaine fois. Attention pour ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la petite cloche. En tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle pourra t'aider pour varier ou trouver des renforçateurs. Si oui, tu peux laisser un pouce bleu, me laisser un petit commentaire. Et si tu veux m'encourager, tu peux aussi laisser un pourboire sur Tipeee. Je te mets le lien dans la description, juste en dessous. On se retrouve très vite pour la suite et en attendant, bonne route